Je suis en stage avec un maître de stage qui est Maréchal Ferrand Forgeron à Bernay dans le centre Bretagne, dans le Morbihan. J'ai choisi cette formation parce que depuis que je suis tout petit, je suis dans les chevaux et j'ai vu ça depuis que je suis tout petit. C'est ce qui m'intéressait le plus, être à l'extérieur, être avec les chevaux, travailler manuellement et être, être tout le temps avec le cheval. Après, je compte travailler pour me faire un peu, un peu d'argent avant de créer mon entreprise. Soit avec un maréchal ferrant, soit complètement aller travailler ailleurs à l'usine ou quoi que ce soit. J'ai fait un bac pro professionnel à CGEA à l'endivision et euh, que je n'ai pas eu, mais je me suis poursuivi là après dans le CAP pour faire maréchal ferrand. Alors on a appris à forger les fers antérieurs et postérieurs français et anglais à la forge depuis le début de l'année dernière. Euh, ça consiste à savoir travailler le métal, l'allonger, l'étirer, euh, garder un fer plat à chaque fois avec la même épaisseur. On a du travail de la force travailler le métal. Quoi. Et aussi on a les travails là, avec les chevaux ici en ferrage. Et... Euh, on fait surtout des chevaux de sport, d'endurance. Euh, c'est moi-même, j'ai euh, fait pendant 6 ans euh, du cheval. Et euh, quand j'étais ici en 3ème à NFR, j'ai vu qu'il y avait un CAP euh, Maréchal Ferrand. Et j'ai voulu, euh, voulu essayer et j'ai été pris. Donc, euh, euh, pour l'instant, je voudrais être salarié. C'est le plus rentable en ce moment. Ce qui me plaît, c'est euh, être avec le vivant. Travailler dans le sort du vivant. Euh, tout me plaît, il n'y a rien qui ne me plaît pas. C'est un métier difficile Il faut, euh, faut être physique et il le mental aussi, c'est suivant. Je suis en formation CAP Maréchalerie à la MFR en division et en stage chez Alain Floch et Philippe Charlotto à 6 ans. J'ai 19 ans, et je compte plus tard euh, m'installer en tant que Maréchal Ferrand et puis faire une formation BTM, c'est un brevet technicien en maréchalerie et ça se passe à Saint-Hilaire-du-Harcouette en Normandie. Après j'essaie de me mettre en associé avec une personne et si je ne trouve pas d'associé, j'essaierai de faire une autre formation en heure bovin. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier tout d'abord qui existe de moins en moins. C'est un métier qui me passionne depuis que je suis tout petit et c'est ce que je voulais faire. On va chez des particuliers ou soit on va dans des écuries on faire des chevaux. On commence la matinée vers 9h et on finit le soir vers 17h-18h. La maréchalerie, donc, ça consiste à venir protéger le pied du cheval par un fer, s'occuper aussi du coup de, de rectifier les aplombs, de, de couper la corne, et si besoin de, de venir soigner le pied. Donc on a principalement des, des particuliers, on, a, on doit avoir une, une ou deux écuries, peut-être un poney club, mais principalement c'est des, des, des particuliers. J'aimerais bien partir en btm, donc, le brevet technique des métiers. Et ensuite, j'aimerais bien faire un petit tour du monde, voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, C'est venu un peu sur un coup de tête. J'ai vu, vu des maréchaux bosser à Saumur et ça m'a plu. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et maintenant, je suis là, du coup, et j'aime ça. Alors, j'ai fait un bac euh, sanitaire et social, et une, une année de fac de sociaux, et une année de fac de psycho. Bah, en fait, je me suis beaucoup cherchée, c'est pour ça que j'ai fait deux années de fac, je ne savais pas trop quoi faire. Et vu que j'ai eu la, la passion du cheval depuis que je suis toute petite et que j'aime bien les choses manuelles, je me suis dit, euh, pourquoi pas essayer euh, maréchal. J'aimerais faire un CAP, cellier-bourlier. Bah, en fait, j'aimerais bien faire euh, la maréchalerie à mi-temps et euh, du coup, euh, cellier-bourlier euh, l'autre euh, partie du temps. Il bah, faut... C'est quand même assez physique, donc il faut quand même une bonne capacité physique, surtout au niveau du dos. Et bah ben en stage, on est payé 80 euros la semaine.